Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, vous faire part d'une idée que j'ai eue cette nuit euh, à savoir euh, que l'on demande la consécration à notre évêque euh, la consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie de notre diocèse donc euh, une demande euh, adressée euh, à notre évêque et au besoin de monter une pétition en ligne alors euh, cette consécration a été faite déjà pour la ville de Paris. Donc euh, Mgr Michel Au Petit a consacré la ville de Paris aux cœurs unis de Jésus et de Marie. C'était le samedi 15 août 2020. Donc voilà, ça s'est passé au Sacré-Cœur de Montmartre. Et je pense que euh, cela euh, préservera Paris pendant la tribulation parce que vous savez qu'il euh, y a de nombreuses prophéties qui ont prédit euh, l'anéantissement de Paris. Donc, ça peut être par une bombe nucléaire ou autre. Et je pense que cette consécration euh, au cœur uni de Jésus de Marie de la ville de Paris, je pense que ça préservera Paris euh, de la destruction complète pendant la, la guerre. Et donc, euh, donc pour revenir euh, à la consécration de, de la France. Euh, il faut savoir que la France a été consacrée à la Très Sainte Vierge Marie en 1638 par Louis XIII, et au cœur immaculé de Marie en 1943 par le maréchal Pétain. Et au XVIIe siècle du temps de Louis XIV, le Sacré-Cœur à Paris Mondial a demandé par Sainte Marguerite Marie à la, Coque la consécration de la France à lui-même, et cela n'a toujours pas été fait, et le Christ promet un déluge de grâce sur la France, et donc le monde, lorsque cela sera fait. Et cette consécration de la France au Sacré-Cœur sera faite, hein, c'est sûr, elle sera faite par le grand monarque. Et ce, ce, cela devra être euh, une de ses premières mesures d'ailleurs, euh, lorsqu'il arrivera au pouvoir. Mais en attendant, euh, nous pouvons donc prendre cette initiative de demander la consécration à notre évêque de notre diocèse au cœur uni de jésus Marie pour préserver autant que faire se peut notre pays de la justice de Dieu qui approche. Donc voilà, c'était mon idée, euh, l'idée que j'ai eue cette nuit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.